Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube consacrée à la biologie et physiopathologie humaine. Alors je me présente, je m'appelle Damien Steiner et je suis enseignant donc, en BPH depuis 2014 dans l'académie de Strasbourg. Alors je m'occupe depuis deux ans d'un groupe euh, qui s'appelle Filières STS sur Facebook. Donc, euh, qui sont consacrés aux élèves de cette filière technologique et il y a deux autres modérateurs qui sont également sur ce groupe, Younes qui est diététicien, et euh, créateur du groupe et Marine qui est en L3 de psychologie donc tous les trois on, euh, on s'occupe de répondre à des questions à des élèves de la filière SES que ce soit sur le projet technologique, sur les activités interdisciplinaires euh, sur euh, sur les questions en biologie, en SES, physique, maths, etc. donc, donc voilà euh, et moi ça fait seulement deux ans que j'ai euh, entre guillemets rejoint l'équipe hein. et euh, donc voilà euh, alors, pourquoi je fais cette vidéo et pourquoi vous la retrouvez sur, euh, donc sur le groupe Parce que je vais la publier tout à l'heure. Alors, euh, ça fait déjà pas mal de temps que cette idée me trotte dans la tête, euh, parce que du coup, j'ai fait aussi euh, une licence professionnelle en médiation numérique, donc je me dis, euh, tiens, pourquoi ne pas utiliser ces compétences, plus ma formation de de biochimiste et puis mon expérience en tant que prof de BPH pour, euh, pour faire des vidéos afin d'aider les élèves euh, à, à comprendre le cours ou à explorer d'autres manières euh, une autre manière d'enseigner quoi. Donc voilà. Alors euh, ce que j'ai envie de faire c'est de vous proposer des vidéos par chapitre donc euh, quand je parle de chapitre, quand je parle de partie, c'est toujours d'un point de vue officiel. C'est-à-dire qu'il y a 9 parties en tout, première terminale. Et ensuite, il y a des découpages par chapitre. Donc je vous présenterai à chaque fois euh, le titre des chapitres, les titres des parties, euh, selon le bulletin officiel. Alors concernant le format, euh, donc, euh, je ferai ça. Je mettrai en plus mon cours sur un blog donc il portera également le nom de cette chaîne, mais que je n'ai pas encore euh, finalisé. Et euh, donc blog, page Youtube, et, euh, et donc le groupe qui restera toujours bien sûr là. Mais c'est aussi pour éviter de répondre toujours aux mêmes questions, d'écrire euh, tout un pavé sur l'explication des gènes transcrits, l'explication du processus de, euh, euh, de création d'un cancer, euh la physiologie cardiaque, je veux dire, c'est un peu long à expliquer à chaque fois, donc si je le fais en vidéo, euh, je pourrais au moins utiliser à chaque fois ce lien pour le poster et dire euh, ben voilà, regarde une fois cette vidéo, ça dure 10 minutes, ça dure un quart d'heure, on verra le temps que ça prend. Et, euh, et si tu as encore des questions à partir de là, euh, posez dans les commentaires. Donc voilà. Concernant les commentaires, euh, j'attends votre retour euh, concernant euh, cette idée de chaîne, euh, les différentes idées que j'ai pu développer dans cette chaîne, enfin, dans cette vidéo, pardon, euh, parce que euh, je ne fais pas que pour moi cette vidéo. Je veux dire, s'il n'y a personne qui regarde, euh, ça ne sert à rien que je le fasse. Donc ici, le but, c'est de connaître vos attentes, en, temps, en termes de format, en termes de contenu, euh, si... Euh, si je dois faire des sortes de FAQ à un moment, d'avoir une sorte de, une multitude de questions, je sais pas, voir un nombre, euh, voilà. En tout cas, sur cette chaîne YouTube, ce que vous pouvez déjà trouver, c'est cette vidéo. Donc là, je suis en vacances euh, depuis hier, donc je vais également faire d'autres vidéos, donc euh, dites-moi par quelle partie commencer. Euh, moi, j'ai commencé par partie 9, immunologie, mais je pourrais très bien commencer par euh, faire un peu de génétique. Je viens juste de commencer avec les terminales, euh, mais je préférais faire... Euh, la partie de les parties de terminale parce que là on est déjà en février, j'aurais pas le temps de faire toutes les vidéos euh, du programme de terminale et en plus ceux de première. Donc, si déjà j'arrive à faire ce terminal, ça sera bien. Donc, partie 5 respiration, partie 6 euh, cœur et vaisseau sanguin, partie 7 euh, génétique, partie 8 euh, reproduction. Par contre, ça j'ai pas du tout fait hein. donc euh, je serai un peu moins euh, on dire. Donc j'aurais un peu moins en tête. Et bien sûr, la partie 9, immunologie, que j'ai fait en premier, euh, premier, euh, en premier cette année. Donc en septembre. Parce que c'est une partie complexe et euh, je trouvais ça intéressant de ne pas le faire non plus en juin. Euh, voilà. Donc voilà. Dites-moi, partie 5, 6, 7 ou 9. Voilà. Sachant que si. Euh, les euh, qu y rend... Il n'y a pas spécialement de réponse qui se détachent, etc., je commencerai par la partie immunologie avec le chapitre 1, le soi et le non soi, et chapitre 2, les acteurs de l'immunité. Et ensuite le chapitre 3 qui va désigner euh, euh, la réponse cellulaire, humorale, non spécifique, spécifique, etc. Euh, je pense que je vais le découper en différentes vidéos en faisant chapitre 3, 1 sur 2, chapitre 3, 2 sur 2. Je ne sais pas comment je, comment je vais découper encore. Ok. Et il y a également, euh, j'avais gardé de côté pendant super longtemps, pendant plus d'un an, euh, à peu près 120 vidéos euh, que j'ai récupérées à droite à gauche, que, que je pouvais utiliser en cours euh, ou non, mais euh, les vidéos en rapport avec euh, la s 2 et les différents chapitres. Donc sur cette chaîne, vous retrouvez également des playlists euh, qui sont découpées par partie en première et par partie et chapitre en terminale. Donc, par exemple, partie 7, chapitre 4, vous avez la cancérologie. Donc, vous avez différentes vidéos qui traitent de la cancérologie. Alors, bon, ce sont des vidéos de présentation, des vidéos de d'explication, de, euh, les états de la recherche qu'on peut trouver sur l'Inserm. Euh, voilà, il y a un peu de tout. C'est des choses que je trouve intéressantes et que je trouve sur YouTube. Donc, voilà. Donc, vous pouvez trouver ça. Donc,. Euh, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, même si c'est pour m'encourager, hein, parce que je veux dire euh, moi ça me prend aussi du temps de faire ça. J'ai déjà fait une quinzaine de prises avant de faire, euh, de faire ça là, j'espère que ce sera, qu sera la bonne. Euh, mais j'ai des petites fiches, mais c'était beaucoup trop beaucoup trop lu, donc je préfère juste euh, parler comme ça, même si je divague un peu, même si euh, j'hésite sur certains points, au moins ça fait un peu plus naturel. Et donc j'ai trouvé le nom de cette chaîne, enfin j'ai trouvé, mon collègue de philosophie a trouvé le nom de cette chaîne, donc euh, qui s'appelle mystère Dénine, qui est en fait un anagramme de mon nom et prénom. Donc voilà. Euh, donc euh, j'ai terminé pour cette vidéo, donc euh, j'attends votre retour, euh, je vais publier ça... Il euh, est midi euh, Donc je vais publier ça cet après-midi, donc samedi après-midi. Donc euh, je regarderai ça ce week-end, et puis normalement lundi je reprends... Euh, je reprends le tournage avec normalement la partie 9 sur l'immunologie. Donc euh, merci à vous d'avoir regardé ces vidéos et puis bah, à bientôt. Ciao